Et bien bonjour, écoutez tant que vous êtes là, ben heureux de vous retrouver, merci d'être à nouveau là présent dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais à Toulouse, je vais rejoindre mon ami Yannick Alain qui m'a invité avec d'autres acteurs de la journée de l'audace. Yannick Alain est le président de l'association de la journée de l'audace. Vous connaissez cet événement exceptionnel qui a lieu une fois par an à Toulouse et d'ici peu dans bien d'autres villes autour du thème de l'audace. Et donc ce week-end, nous nous retrouvons pour passer un bon moment ensemble et surtout aussi pour travailler sur ce projet et plein d'autres. Sur la route, avant de partir, j'ai fait le plein et en faisant le plein, je me rends compte qu'une voiture est arrêtée juste devant une pompe, mais en bloquant toute la circulation. Et je me rends compte qu'une dame change un pneu Ma première réaction était, ah, tu te rends compte, elle bloque toute la circulation alors qu'elle aurait pu faire un petit peu marche arrière ou un petit peu marche avant et elle n'aurait pas gêné le, le passage pour que d'autres personnes puissent faire le pain. Donc ma première réaction était dans le jugement. J'ai jugé cette personne comme étant une personne égoïste qui ne pense qu'à elle et qui, a, qui aurait pu en effet bouger sa voiture pour faire place aux autres. Ma deuxième réaction c'est, c'est bien beau tu la juges mais elle a l'air seule elle a l'air, en fait, de tourner en rond, parce qu'en effet, euh, elle était là avec son pneu, et euh, l'idée m'a trotté l'esprit, lève-toi et va l'aider, rends-toi utile. Alors, je me dis, oui, bah, euh, je dois partir, j'ai un rendez-vous, j'ai autre chose à faire, vous savez, des choses qu'on se dit tout le temps, des choses qui nous empêchent d'aider l'autre, et qui ne prennent, au fond, peut-être pas tant de temps que ça. Ouais mon Yannick Oui, mon Michel ça va, je suis donc, sur en fait, la route, je me suis dit euh, toute la journée et tous les jours tu portes le message de l'optimisme de la bienveillance, de la gentillesse des valeurs euh, d'être de, en phase avec ce que l'on est et avec ce que l'on croit, et je me suis senti un peu stupide de ne pas euh, de ne pas sortir et au fond de moi j'avais envie de le faire, et je me suis dit allez, je sors j'ai garé ma voiture, je l'ai mis, euh, mis sur le côté je suis sorti de la voiture et en sortant, j'ai été trouver cette dame et je lui ai proposé de l'aide, et en lui proposant l'aide, je me rends compte qu'en fait son mari était déjà en train de changer le, le pneu. Mais peu importe, tout, tout est une question d'attitude personnelle et d'alignement par rapport à ce que l'on est. Pourquoi je vous raconte ça Tout simplement, c'est qu'à un moment donné, on souhaite que le monde change, on se dit que le monde est mauvais, on se dit que le monde est pourri, on est, euh, on est attristé par toutes ces nouvelles anxiogènes que l'on entend à la radio, que l'on voit à la télévision. On aimerait que les choses changent et... On aimerait surtout que le monde change. Avant que le monde ne change, c'est bien de commencer par soi-même. On souhaite la paix dans le monde, alors que nous-mêmes, nous sommes troublés en nous-mêmes, troublés dans notre couple ou troublés dans notre famille. Et j'ai envie de dire, commençons par balayer devant notre porte, commençons par faire les choses nous-mêmes, au lieu de souhaiter que le monde change. C'est toujours la faute de l'autre, c'est toujours ta faute, c'est pas la mienne. Euh, et je crois profondément que si nous changeons nous-mêmes, si nous faisons nous-mêmes les choses, le monde pourrait changer. Parce que le changement commence par soi. Que la paix dans le monde, ça commence par la paix avec soi-même, avec soi-même. Être en paix avec ce qu'on est, être en paix avec la personne que l'on est. Quand vous vous regardez dans le miroir, est-ce que vous êtes capable de vous dire « je t'aime » sans pour autant être égotique ou égocentrique Mais on peut en effet s'aimer, apprécier ce que l'on est, apprécier ce que l'on croit, euh, appliquer ce que l'on croit, être en phase avec ce que l'on croit. Et en fait, après, les choses deviennent beaucoup plus simples même quand on veut réaliser des rêves, même si vous voulez commencer un business, si vous voulez commencer à votre compte, ou si tout simplement vous êtes heureux dans votre job, en tant que salarié, il n'y a pas de souci avec ça, c'est exceptionnel, c'est très bien, il n'y a, a pas de souci par rapport à ça, Mais ce qu'il y a c'est que vous soyez en paix avec ce que vous vivez et ce qui vous êtes, c'est super important. <rire> ah, ça... Voilà quand on regarde ailleurs que là où il faut. <rire> voilà, là, là, là, là, là. Ton point de focus. Et là, voilà c'est ça, ça c'était vous mon euh... point de focus. Salut les amis. Eh, dit, <rire> en place. Alors. Voilà les amis, les amis c'est bien. Hein. <rire> euh, ben, je, je suis venu chez mes amis, donc Yannick comme je vous le disais, il hein, y a Nicolas Pen, euh, euh, et ben, Isabelle Colkins et puis Isabelle Dargent. Et bien je m'en vais et je ne les aime plus. <rire> Voilà, parce que ce qui est bien chez les amis, c'est que parfois ils vous disent la vérité. Oh, ça. Et parfois la vérité, ça pique. Ils m'ont retourné le cerveau. J'étais bien en venant là, j'étais bien, je me sentais bien hey, dans ma peau. Voilà, posez la question à qui t'occupe, toi c'est ma vidéo ouais, Tu te sentiras encore mieux là, Alors, okay. attends, attends, attends, attends. Ça, ça Alors, mieux. le premier responsable de ce drame psychologique et émotionnel, c'est lui, Nicolas Pen n'allez surtout pas voir sur sa chaîne, il y a quelques minutes je vous conseillais de le voir, c'est pas en description, pas... Non, il, faut pas aller <rire> il voir. sera pas dans la non. description N'allez pas <rire> voir son Snapchat, n'allez pas le <rire> voir sur Facebook Snapchat Snapchat Snapchat Snapchat Snapchat, Snapchat. Snapchat. Snapchat. Snapchat. <rire> Snapchat. Voilà, Snapchat Il est mauvais Prêt. Il m'a retourné le cerveau. Tu peux me dire de quoi on a parlé Je sais plus. Ouais. La différence entre être et faire. Est-ce qu'on est aimé pour ce qu'on est ou ce qu'on fait et Du et coup, c'est -ce sais... la même chose Et du coup, je sais plus. <rire> c'est ça qui est loin. Du coup, je sais plus, voilà, mes amis, je pensais être honnête et sincère avec vous, mais et visiblement... Ah, ah. Ça, ah, je suis rassuré, su... oh, Non, mais j'ai rien compris, <rire> <rire> C'est là où je suis authentique, j'ai toujours pas compris <rire> est ça, est <rire> En fait, euh, visiblement, je suis pas normal, euh, parce que... <rire> Comme il te ça détourne, ça détourne ça le truc. Ouais, non, en fait, là, j'en <rire> profite pour me victimiser. Voilà. Aimez-moi, s'il vous plaît. Pour ce que je suis. Je que que tu es. que alors, oui, alors, mettez en commentaire, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'aimez pour ce que je vous fais Est-ce que vous m'aimez pour suis... mes vidéos Ou est-ce que vous m'aimez pour ce que je suis Mettez en commentaire. Maintenant, là. Là, là, là, là, là, là. là. <rire> Bon, Nico, tu peux nous expliquer la différence entre... Parce que moi, je pourrais pas. <rire> Mais non, justement, c'est la grande question. Oui, alors pose la question aux auditeurs. Mais c'est quoi Mais ouais, mais ça va pas marcher forcément <rire> sur tout le monde ah ça, à chacun ses choses à gratter. C'est sûr. Bon, allez, Mais moi, moi. j'aime bien gratter. J'aime un Moi j'aime pas les gratteurs. Il m'a bien voilà, gratter. Il m'a gonflé. Et le pire, le pire, c'est qu'il n'était pas seul dans cette affaire. C'est que, je, là, moi, regardez, j'étais assis là, je vous le montre. J'étais assis là, gentiment, et en face de moi j'avais un jury. Voilà, là, le jury. Et j'ai été jugé, tribunalisé, par mes amis, mes meilleurs amis. Enfin, mes ex meilleurs amis. Voilà, voilà, donc Yannick n'allait pas voir sa chaîne non plus, c'est très mauvais ce qu'il fait. Et puis Isa n'allait surtout pas voir ce qu'elle fait non plus, elle est très violente, très agressive. <rire> ne faites pas tout ça, quoi. Voilà, les amis, les amis, les amis, c'est super important, les amis sont capables de vous dire la vérité, de vous aider, de vous aimer pour ce que vous êtes. <rire> <rire> Même s'il ne comprend pas. <rire> <Oui>. <rire> Si voilà ne comprend pas, il vous le dit. Donc vous voyez, <rire> vous avez compris que okay. j'ai pas compris, mais <rire> si, mais je crois que j'ai compris. En fait, faire ces vidéos c'est très thérapeutique, donc euh, moi je vous aime pour ce que vous êtes, hein, les enfants. Ah, mais c'est pas ça le problème Non, je crois que j'ai compris. C'est ce que tu penses ah, Qu'est-ce ah. que tu as compris, Michel J'ai compris qu'on... De... On, on va éteindre la caméra. <rire> Non, non, laisse ah, la tourner, c'est bien, c'est laisse, laisse la tourner est on est reality reality est compris show mais pouvait compris que on pouvait aimer les gens pour ce qu'ils sont pour non qu'ils sont et qu'ils pas pour ce qu'ils font no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, mais, aimer la personne. mais la question no, no, ça La oui, question, ça... mais pas ça. no, no, peut juger l'acte, mais pas la que personne. Ça, tu, tu mais bien compris. Exactement, mais voilà. que tu no, no, no, pour ce que tu no, no, no, no, no, Là, y... oui, oui, oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui, c'est un peu si fébrile comme oui. Oui, non, même oui, même oui. Si tu en prison et quand je te pas pour ton acte. Oui, vous pourrez continuer à m'aimer. C'est ça continuer à m'aimer. <rire> Donc voilà, si un jour je vais en prison, euh... ils m'aimeront encore. Je tiens à dire que chacun a ses trucs à régler, évidemment, et que ben, moi c'est autre chose, que Michel, visiblement, c'est ça. C'est <rire> de la thérapie ou quoi là, les gars voilà, Mais que voilà, c'est comme ça. On a, on a chacun nos trucs. Et comment on fait pour les régler ben on en parle avec les amis venez qui bouffer. nous disent la vérité. Venez bouffer à la maison. Venez à la venez, <rire> venez chez les copains. Après, après ce que je vous ai dit, c'est que je suis en paix avec ce que je suis. On n'est ah oui. pas toujours obligé de gratter pour sentir mieux. Mais Dieu. les autres ils sont pas bien avec ce que tu es. Ah voilà c'est ça, c'est ça le truc. On est en paix avec ce qu'on est mais on oublie qu'il y a les autres autour de nous. Ça s'appelle l'écologie. Voilà. C'est ça. Et on peut ne pas être écologique parfois, c'est que on est en paix avec ce qu'on est mais on en fait du dégât autour de nous. Ouais, c'est ça. Bravo, Michel. La vidéo, elle est très thérapeutique. J'ai compris. Vous compris. T'as compris. Il fallait que je prenne la bravo caméra. J'ai compris. Bravo Donc, vous sous-entendez que je lui ai fait du mal autour de moi Histoire de place. Bon, alors, on va éteindre la caméra, ça devient trop privé, là. <rire> <rire> Mais c'est vrai, les amis. C'est pas parce qu'on a des bonnes intentions que ce que nous faisons est bien et fait du bien autour de nous. Et ça, ça il faut le L'intention bon ne suffit pas. Voilà. Non. J'ai compris, Isa hein et on peut t'aimer quand même. J'ai compris ah, J'ai pas dit que t'avais compris. Ah, Excuse-moi dit... Michel. Ah, j'ai pas compris. Bon, c'est pas grave. Mais dans les sens, c'est ça. Si, si. C'est bien d'avoir des amis hein, quand ils vous comprennent. Moi, je les ai pas compris. Hein. <rire> si, si, la leçon est très importante. Merci d'être là, je vous aime. On t'aime. Je vous aime comme même. Et on t'aime surtout pour Tout... ce que tu es. Toi aussi, Nico, et je que connais. Ce que tu es, et uniquement pour ce que tu es. <rire> Donc je peux faire de la merde, il continuera ah, mais Voilà, voilà, j'ai compris <rire> Regarde Yannick, la qualité de la lumière. Ah, c'est fabuleux, hein. c'est merveilleux. Voilà. On, vient de, on vient de sortir de restaurant. Ouais. On, a, on a mangé léger. Yannick, Yannick euh, vient de nous payer un restaurant. Ah, on a mangé lui. tellement léger qu'on a dû prendre le doggy bag. C'est ça, On obligé de récupérer les gars, Même parce qu'il y en avait trop. On n'a pas réussi à Yannick. Non, non, y en, avait trop. Y en avait trop. Et pourtant bon. on a fait un très plat. On, on oui, on n'a pas réussi à manger. On n'a pas réussi à C'est bien, il une bonne lumière de nuit. Pour tes vidéos, t'as vu la qualité Ouais. C'est beau ça. <rire> ah, entre youtubeurs on se comprend. Exactement. C'est vrai bisous. que t'as un euh, bel appareil. Ouais. En, en passant par là, euh, regardez dans la description le lien vers la chaîne de Nicolas Pen et de Yannick oh, Alain. Et puis euh, dans pas longtemps, moi, ça vient, hein, ça dans vient. pas longtemps, il y a Isaac qui s'y met aussi, donc on vous tiendra au courant. Hein. Qui va envoyer du lourd. Euh, qui va envoyer du lourd, du très, très lourd hein. On verra bien, hein. mais je pense que ça va être lourd. Elle est bien encadrée. Oh, non. <rire> ouais, non. Non.